Peut-être même pour le pape François, commencer par les 25 kilomètres qu'il va parcourir de cet aéroport jusque jusqu'au palais de la nation où doit se dérouler la cérémonie de bienvenue et le discours, la rencontre avec les autorités, le corps diplomatique ainsi que les représentants de la société civile. Tous les croyants, je vous le disais, ont été invités à se mobiliser. Les autorités protestantes comme la communauté musulmane euh, ont appelé à réserver au pape un accueil euh, chaleureux. Le mercredi 1er février, demain donc a été déclaré chômé le matin par le gouvernement pour permettre à la population de suivre la messe présidée par euh, le pape et les écoles euh, seront fermées pour permettre donc à tous les habitants de Kinshasa de participer à cette visite. Et l'on voit l'archevêque de cette ville, le cardinal Ambongo, qui est à la fois euh, l'homme fort de cette euh, église en RDC, et qui est également celui qui va accueillir le pape François et l'accompagner tout au long de ses jours. La RDC, c'est le deuxième euh, plus grand euh, pays du continent africain, euh, grand comme quatre fois la France, 80 fois la Belgique dont il est indépendant depuis 1960, c'est une vaste zone de son territoire euh, qui euh, de RDC est couverte par la deuxième forêt tropicale la plus vaste au monde dans ce bassin de l'immense fleuve Congo long de 4320 km. Les enjeux autour de l'écologie intégrale sont donc euh, majeurs pour le pays territoire couvert également par euh, la savane avec les montagnes le long de la vallée du Grand Rift à l'est et les grands lacs ou encore la chaîne volcanique des Virunga, où se dresse le Niragongo, ce volcan dont je parlais tout à l'heure près de Goma la dernière éruption de ce volcan date de 2021 et elle a provoqué des milliers de déplacer la destruction de, de villages entiers en RDC les, les ressources minières sont également considérables elles attisent les conflits qui impliquent des composantes locales et étrangères, les multinationales aussi pour l'accaparement des, des richesses. Il y a d'ailleurs dans ce pays un contraste frappant, un paradoxe entre les multiples ressources naturelles de ces immenses territoires et la pauvreté dans le pays. 73% de la population vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars par jour. Des paroles du pape François, évidemment, sont attendu au cours de ce voyage autour de, de cette problématique. Et puis il y a euh, les conflits en cours, nous l'évoquions déjà tout à l'heure, notamment dans l'est dans du pays, l'état de siège comme dans la ville de, de Goma, le terrain qui avait été préparé pour la visite du pape en juillet dernier est aujourd'hui sur la ligne de front entre l'armée régulière et les forces rebelles du M23. Le soutien de ces forces par les voisins et mis en exergue ou dénié selon les sensibilités avec des influences du Rwanda, de l'Ouganda, notamment... Alors, Jésus, le pape François avait invité à prier pour pour ce voyage. Il évoquait d'ailleurs sa, sa, sa visite sur cette terre, je cite, éprouvée par de longs conflits, surtout dans l'est du pays, en raison d'affrontements armés et de l'exploitation. Il vient en pèlerin de paix et de réconciliation. C'est d'ailleurs la devise de ce voyage en République démocratique du Congo, tous réconciliés en Jésus-Christ. On aura l'occasion... De voir le logo de ce voyage en RDC, avec une grande croix bleue, la bénédiction du pape François et derrière lui, se profil des contours du pays, sa biodiversité. On ah. voit les responsables du dicaster pour euh, la communication du Saint-Siège qui sont donc descendus de, de l'avion. Le nonce apostolique, Monseigneur Ettore Balestrero, le nonce apostolique en RDC, et montez saluer à bord le pape François, comme le veut le, le protocole, le voilà maintenant aux côtés de Monseigneur Gallagher, le secrétaire pour les relations avec les états du Saint-Siège, et voit là. La délégation du Saint-Siège qui accompagne donc le pape François, parmi lesquels le cardinal Pietro Paroline, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Également le cardinal Taglé, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation. On a également aperçu le cardinal Kurt Kor, préfet du Dicaster pour l'unité des chrétiens. Parmi ces évêques, notamment du Congo, c'est Mgr Maroy, l'archevêque de Bukavu, qui est présent là sur le tarmac de l'aéroport. J'évoquais évoqué Mgr Ettore Balestrero, le nonce apostolique en RDC, à nos confrères de Radio de Vatican Media. Il confiait dimanche la joie des fidèles. Dans le pays, la joie qui est tellement grande que tout devient simple, disait-il. Le rêve est devenu réalité, le pape arrive. Il rappelait qu'on estimait qu'à la messe du pape, demain à Kinshasa, il pourrait y avoir 2 millions de personnes. C'est évidemment un défi logistique et sécuritaire pour tout le monde. Et cette visite, disait le nom, c'est un moment de rencontre avec ceux qui souffrent, notamment les victimes de l'Est. C'est un moment important pour inviter les Congolais à se réconcilier, mais aussi une invitation à vivre avec cohérence leur foi. Il y a un message à tous les Congolais pour leur dire que le changement est entre leurs mains. Indiquez l'annonce, vous ne pouvez pas le déléguer, il faut... Pas regarder le passé, mais l'avenir, vous devez chercher à vous réconcilier. Et cette visite va être l'occasion pour le pape de délivrer, je cite le nom, c'est un message important pour la communauté internationale, à qui il dira sans doute, vous ne pouvez pas oublier le Congo, car il y a une urgence morale, les gens ne peuvent pas être négligés et ne peuvent pas être oubliés. Voilà, il n'y aura pas d'échange euh, de discours prévu à l'aéroport. On peut dire quelques mots sur ce qui va se passer. Euh, le premier discours officiel du pape, ce sera dans les jardins du palais présidentiel, après la cérémonie de bienvenue le palais de la nation. Et comme je vous le disais, c'est donc le premier ministre de RDC qui a reçu la charge d'accueillir le pape ici à l'aéroport, dans ce salon euh, VIP. Il y aura un moment d'échange, de présentation. Des euh, délégations, puis ensuite euh, le pape François rejoindra euh, le euh, palais de la Nation, qui a 25 km, 25 km d'ici. Et c'est évidemment un très grand moment pour, euh, pour le pays. On aperçoit. Le cardinal, archevêque de Bangui, Dieu donné Nzapalenga. Et tout le monde guette donc euh, la descente du pape François, vous le savez. Et on imagine, puisqu'on ne voit pas là euh, en détail la descente de l'avion, que depuis le voyage à Malte, le pape François ne descend plus euh, les escaliers de l'avion du fait de ses difficultés à marcher mais il utilise un, un ascenseur pour faciliter donc euh, sa descente de, de l'avion. Uh, et voilà le pape François qui est donc descendu de, de l'avion et qui est accueilli sur le tarmac. Par les autorités de République démocratique du, du Congo. deux enfants envoyés lui remettre des fleurs en guise de bienvenue. Merci. Merci, euh... ouais. Un accueil qui se déroule, comme vous le voyez, sous le regard attentif des caméras pour retransmettre euh, ces premiers instants importants et tant attendus par euh, la population. Et pour avoir été en République démocratique du Congo et en particulier à Kinshasa à la fin du mois de juin où les préparatifs... Alors qu'on pensait à ce moment-là encore que le voyage pouvait se dérouler en juillet, les préparatifs battaient leur plein. Il y avait partout dans les rues des grands visuels, des grandes affiches souhaitant la bienvenue au pape François. On imagine aujourd'hui ce que le pape François va pouvoir voir sur son chemin jusque dans le centre-ville de, de Kinshasa. Et donc voilà le pape qui vit euh, ses premiers instants en RDC sous les au moins 30 de degrés du, sur ce sur ce tarmac on peut dire quelques mots du, du programme de à la fois de cet après-midi et puis euh, des prochains jours à Kinshasa pour les avoir bien en tête. Donc, je le disais, le pape va rejoindre le palais de la nation pour la cérémonie de, de bienvenue, qui, selon le programme officiel, doit se dérouler à 16h30 à 17h30. Ce sera son premier discours lors de la rencontre avec les autorités, la société civile et euh, le corps euh, diplomatique. Le grand moment de rencontre avec euh, la population, ce sera mercredi à partir de 9h15 pour euh, la messe sur euh, l'aérodrome Ndolo, dans le centre ou quasiment euh, de, de la capitale euh, congolaise. Donc une messe qui sera euh, célébrée en rite zaïrois par euh, le pape François. L'après-midi, le pape à l'annonciature apostolique rencontrera les victimes, les personnes victimes de l'est du pays, puis ensuite les représentants des œuvres caritatives. Et c'est jeudi matin que le pape François retrouvera les jeunes notamment et les, et les catéchistes. Ce sera au stade des martyrs, ce grand stade qui accueille les grands matchs de, de football à, à Kinshasa. Il y a eu cette nuit euh, des pluies orageuses importantes qui ont fait que euh, eh bien, les, les installations se sont partiellement, notamment autour du podium, effondrées. Mais depuis, les organisateurs et le gouvernement ont indiqué que les choses étaient, euh, avaient été euh, remises en ordre et que la légèreté des structures avait été conditionnée par la nécessité de respecter notamment les, les caractéristiques techniques du, du stade. Donc la rencontre avec les jeunes, ce sera jeudi matin, l'après-midi 2 février, fête de la présentation de, de Jésus au temple, fête de la vie consacrée. Le pape François retrouvera les, les personnes consacrées, les séminaristes, les diacres, les prêtres, à la cathédrale Notre-Dame euh, du Congo, à Kinshasa. Donc ce sera à 16h30. Avant de retrouver euh, en fin de journée les membres de la compagnie de Jésus, comme euh, le pape François euh, le fait d'ordinaire, mais une rencontre privée, ce sera à l'annonciature apostolique. Le vendredi matin, le pape François se rendra au siège de la Cinco, la conférence épiscopale nationale du Congo, donc les évêques de RDC, ce sera à 8h30. Avant de rejoindre cet aéroport de Ngili, voilà nous avons parcouru les, les quelques grandes étapes de ce programme du pape François en RDC, il s'envolera ensuite au Soudan du Sud pour... Euh un voyage également historique, notamment avec des dimensions particulières et écuméniques. Moi je vous propose donc qu'on puisse se retrouver en direct du Palais de la Nation aux alentours de 16h30 selon le programme officiel. Mais évidemment on sera particulièrement attentif pour suivre l'horaire précis d'arrivée du Pape François. On le voit aux côté là du Premier Ministre pour un, un bref échange. Et puis nous suivrons ensuite à 17h30 le premier discours du, du pape sur le sol euh, congolais. Vous le voyez le pape François qui est accompagné d'un traducteur pour euh, un premier échange informel autour de, de cet accueil de son arrivée. C'est le moment pour le pape François de saluer les autorités présentes qui font partie de la délégation officielle ici, qui l'accueillent. Vous avez vu tout à l'heure le pape François s'est demandé s'il fallait être debout assis. C'est le premier ministre qui lui a dit mais restez assis. On a vu, on a vu cet échange et le geste. On évoquait tout à l'heure ce, ce grand pays qui est la République démocratique du Congo, 105 millions d'habitants avec plus de 200 groupes ethniques, 450 euh, tribus, 50% de la population est catholique, 20% protestante, il y a 10% de musulmans, 10% de quimbanguistes. et il y a quatre langues officielles. En plus du français, donc le Lingala, le Kikongo, le Kingwana, le Chiluba. On va Ah, on va un La officielle du côté des autorités de la République démocratique du Congo, c'est la délégation du, du Saint-Siège qui vient saluer le Premier ministre. Donc le cardinal Paroline, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Le cardinal louis Antonio Taglé, propre-préfet du Dicaster pour euh, l'évangélisation. Il est philippin. Cardinal Kurtkor, qui est le préfet du Caster pour l'unité des chrétiens, cardinal suisse. Et alors celui qui vient, non pas d'abord saluer en premier lieu le Premier ministre, parce qu'il l'a vu tout à l'heure, mais le Pape François, c'est le cardinal Ambongo Bezungo, archevêque de, de Kinshasa. membre du C9, le conseil des cardinaux autour du pape François. Il a pris la suite du grand cardinal Laurent monsengo Pazigna, son prédécesseur à Kinshasa. Le cardinal Ambongo Bezongo est vice-président du CHIAM, le symposium des conférences d'Afrique et de Madagascar. Capucin a 21 ordonné prêtres en 1988, nommé évêque par Saint-Jean-Paul II en 2004. Il a été nommé coadjuteur de Kinshasa en 2018, créé cardinal en 2019. Et on aperçoit à l'instant Mgr Marcel Tapa, le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. La Senko, il est président depuis 2016, et l'archevêque de Kisangani depuis 2008. On a également aperçu le nonce apostolique dont on parlait tout à l'heure, Mgr Balestrero. Amen. <laughs> Premier ministre, dans cette délégation du Saint-Siège, c'est le préfet du Icaster pour la communication, Paolo Ruffini. Bien sûr, je vous le disais, nous allons suivre en direct sur KTO l'ensemble de, de ces étapes du voyage du pape François en Afrique, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Et nous prenons le temps, et notamment pour tous ceux qui nous suivent depuis la RDC, que nous saluons à nouveau. N'hésitez pas à retrouver les horaires de, de nos directs, de notre programmation spéciale sur notre site kto.tv.com. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube, sur Facebook, sur nos réseaux sociaux. Et puis vous pouvez également vous abonner à notre fil WhatsApp ou Telegram, un abonnement que vous arrivez, eh bien auquel vous pouvez accéder depuis, depuis notre site. Je vous le disais, la prochaine étape donc, pour le pape ici, eh c'est la cérémonie de bienvenue au Palais de la Nation. Elle est annoncée à 16h30. Je vous propose donc de, de nous retrouver tout à l'heure à, à 16h30 pour suivre cette cérémonie de bienvenue où le pape François sera accueilli par le président de la République, Félix Tshisekedi. Et pour se rendre à ce palais de la nation, eh bien, le pape François doit effectuer 25 km en voiture dont peut-être une partie euh, en papa mobile en tout cas pour saluer euh, pour saluer tous ceux qui sont euh, sur cette route qui conduit de l'aéroport au centre-ville et, et pour ceux qui connaissent Kinshasa on sait qu'il peut aussi y avoir du monde autour de, de cette grande avenue. avec des banderoles accrochées sur, euh, sur les ponts pour saluer cette arrivée euh, du pape François, qui est de fait une, une grande joie pour la population. Le pas, le pas. Comment va Le pas. Le Le pas. Alors on essaye d'avoir les images de départ du pape François, mais je vous propose donc qu'on se retrouve en direct, comme je le disais tout à l'heure, depuis le, le Palais de la Nation Rendez-vous, donc à 16h30 pour l'arrivée du pape François, mais, mais restez avec nous parce que nous et bien évidemment, nous serons attentifs à pouvoir s'adapter euh, aux horaires et euh, aux déplacements du pape François dans la ville. A tout à l'heure depuis donc ce palais de la nation à Kinshasa pour vivre la cérémonie de bienvenue suivie de la rencontre avec les autorités, les représentants de la société civile et le corps diplomatique. Sous-titrage